L'objectif de cette vidéo est de découvrir l'activité leçon dans Moodle. Alors ici, je suis connecté à notre plateforme, et puis j'ai activé le mode édition, et je vais lancer l'ajout d'une nouvelle activité leçon. Alors les leçons, euh, le petit pictogramme est assez parlant, hein. c'est une succession de pages web qui s'enchaînent, et qu'on peut euh, du coup euh, scénariser. Hein. Ça veut dire qu'il bon, peut y avoir des pages d'aiguillage, euh, si on estime qu'une partie du cours n'a pas été bien comprise, on envoie l'élève regarder une page supplémentaire avant de le faire revenir dans le fil normal de la leçon. Alors, je vais faire un petit exemple très simple. Alors moi j'utilise ça en 1000 pour faire découvrir les nouveaux logiciels à mes étudiants. Donc là, ça va s'appeler « Découvrir un logiciel ». Alors, je pourrais mettre une petite description à mon cours, hein. La petite barre de progression, c'est si vous voulez que ça affiche en bas le pourcentage de la leçon qui a été vue. Le petit menu, c'est pour avoir sur le côté droit de l'écran un petit menu dans lequel on peut naviguer. Là, moi, je mets oui et oui. On peut rendre l'activité disponible sur un laps de temps déterminé. On peut même mettre un temps limite pour faire la leçon. On peut contrôler le déroulement. Alors moi je vais mettre lecture oui, parce que ça peut m'intéresser qu'il retourne voir des morceaux de leçons dans la suite. Je pourrais mettre une note. Alors moi en général je ne note pas mes leçons. Je préfère faire des petits quiz qui vérifient la leçon après coup. Au niveau des réglages courants, c'est la même chose que d'habitude. Donc ça affichait sur la page de cours. L'achèvement d'activité est activé par défaut, puisqu'il est activé dans le cours. Et ensuite je fais enregistrer et afficher. Donc là, ma leçon est créée, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc il va falloir que je crée des pages. Je peux importer des questions. Donc si j'en ai dans un format compatible avec Moodle, je peux les importer ici. Bon là, moi, c'est pas le cas. Donc je vais revenir à ma leçon. On peut ajouter des groupes. Alors ça, c'est si vous voulez faire plusieurs pages de questions et qu'elles soient présentées aléatoirement à l'élève. Ça veut dire, euh, vous avez fait un début de contenu de cours, vous intercalez une page de questions, et puis suivant la réponse à la première, vous présentez la deuxième, et ainsi de suite. Si vous voulez que les questions soient mélangées, il faudra d'abord faire un groupe. Alors, ici dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire une page de contenu ou une page de questions. Donc je vais faire d'abord une page de contenu. Donc ça, ce sera le chapitre 1 de notre leçon. Alors ici, je peux mettre des liens, je peux les, les envoyer, télécharger un PDF. En utilisant le code iframe e embed, je peux les faire visualiser une vidéo sur YouTube ou autre. Donc ça, c'est le contenu de, du chapitre 1. Et ensuite, euh, à la fin, il y aura un petit bouton. Alors je peux mettre plusieurs boutons hein, si je veux faire une navigation un peu plus complexe. Donc ce bouton, ce sera pour aller répondre à la question. Ça sera la page suivante que je vais créer juste après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le contenu de la leçon, on va vérifier si on a bien compris ce qu'il fallait retenir en allant répondre aux questions. Donc là, moi je vais faire une seule page de questions, mais rien ne vous empêche d'en intercaler plusieurs. Donc là, une fois que j'ai fait cette page-là, je vais ajouter une page question. Alors, il n'y a pas 36 solutions, hein, mais il y en a quand même quelques-unes. On peut faire choix multiple, composition, correspondant, numérique, réponse courte et vrai-faux. Moi, je vais prendre vrai-faux pour la petite démo. Alors, le titre de la page, c'est euh, réponse chapitre 1. Et le contenu, ça va être... « Avez-vous pris connaissance du chapitre 1 ?» La réponse correcte, c'est vrai, évidemment. Il faut qu'ils aient pris connaissance du chapitre. Si c'est vrai, ils pourront aller à la page suivante, qui correspondra au chapitre 2, ou à une autre question euh, sur le chapitre. Et si c'est faux, eh bien, il retourne au chapitre 1. C'est-à-dire, il relise le chapitre jusqu'à ce qu'il ait bon à toutes les questions. J'enregistre la page. Ici, à la, à la place de page suivante, je vais pouvoir aller mettre que je veux qu'il aille aux réponses sur le chapitre 1. À la suite de ce vrai faux, je vais mettre une autre page qui sera le chapitre 2. Donc ici, à la fin de ce chapitre 2, on mettra fin à la leçon. Et j'enregistre la page. Alors évidemment, hein, plus vous mettez de boutons, plus il faut être précis et avoir, et avoir dessiné avant de vous lancer un plan pour être sûr que tous vos chapitres s'enchaînent comme vous le voulez. Alors, on va aller voir à quoi ça ressemble. Je vais dans prévisualisation. Donc là, je prends connaissance du chapitre 1. À la fin, je fais répondre à la question. Si je fais euh, faux, eh bien on me représente le chapitre 1 et si je fais vrai, on me présente le chapitre 2 et à la fin je peux mettre fin à la leçon. Et voilà